Bienvenue sur Cool Pardimes, mélanger de la spiruline avec de l'huile si possible riche en oméga 3 pour compenser l'excès d'oméga 6 donne une excellente pâte à tartiner ou à manger directement à la cuillère. En fait, tellement bonne que je suis quasiment abonné à cette mini recette. Bon appétit et merci pour votre attention.